Monsieur le Monsieur le rapporteur, chers collègues, en préambule et de façon maintenant quasi rituelle, je voudrais tout d'abord remercier les services et Jonathan Boquet pour l'effort de pédagogie et de transparence dont il fait toujours montre dans la rédaction et la lecture de ce rapport. Comme je l'ai fait l'an dernier avant de commencer l'analyse proprement dite des orientations budgétaires, je pense qu'il est utile et nécessaire de préciser dans quel contexte national nous nous situons. En effet, comme vous le savez, l'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19 qui a généré une crise économique et sociale non moins exceptionnelle avec une contraction du PIB de 8%. Cette année, notre pays a retrouvé le chemin d'une croissance inédite à 6% du jamais vu depuis les Trente Glorieuses qui se révèle être plus une croissance de rattrapage qu'autre chose. Après le plan France Relance qui a engagé à hauteur de 100 milliards d'euros le gouvernement a engagé à nouveau un plan intitulé « France 2030 » pour 30 milliards d'euros, qui relève plus d'un plan de saupoudrage, avec toujours plus d'aide aux entreprises sans réelle contrepartie demandée et surtout sans véritable contrôle de la part des pouvoirs publics et des salariés. Pour toute récompense, ces mêmes salariés n'auront récolté qu'une réforme de l'assurance chômage, qui réduit les conditions d'accès aux droits et d'indemnisation et en ayant échappé pour l'instant à une réforme des retraites que l'on nous, qu nous promet pour les élections présidentielles en cas de réélection de notre actuel président qui ne s'est pour l'instant pas encore déclaré pour cette échéance. Pendant ce temps, des secteurs entiers ne trouvent pas preneur faute de pouvoir être assez attractifs en termes de niveau de salaire et de conditions de travail. Comme quoi, il ne suffit pas seulement de traverser la rue pour trouver un emploi, il faut surtout revaloriser le travail. En attendant, comme je l'ai indiqué l'an dernier, les collectivités territoriales restent toujours le parent pauvre de ces plans. Cela n'est pas pour arranger la situation d'une ville comme Villeurbanne, qui subit toujours les effets de la crise sanitaire, avec là encore, un peu comme l'an dernier, Donc, d'une part une baisse des recettes, du fait donc de la fermeture observée une partie de l'année de certains équipements municipaux, comme la restauration scolaire, les activités périscolaires, les crèches et les équipements sportifs, de l'annulation des droits d'occupation à l'espace public tels que terrasses ou places de stationnement, de même qu'avec la baisse des recettes fiscales corrélées à la baisse de l'activité économique. D'autre part, à travers une augmentation des dépenses liées à la pandémie de COVID-19, avec, là encore, les opérations renforcées de nettoyage, l'achat de produits sanitaires, etc. Les diverses subventions exceptionnelles pour le soutien aux tissus économiques local l'aide au secteur culturel, mais aussi des actions de solidarité menées par la société civile pour pallier aux, défa aux défaillances de l'État, ou enfin la mise à disposition de centres de dépistage et de vaccination. Au final, les pertes dues à la crise sanitaire ont été certes moindres que l'an dernier, mais ont quand même continué à peser sur le budget de la Commune. Pour continuer à fonctionner dans ce contexte, Villeurbanne a pu compter sur des recettes qui proviennent toujours en premier lieu des impôts locaux, à travers la taxe d'habitation et la taxe foncière, ainsi que des dotations de l'État qui sont restées globalement stables. Parmi les dépenses, on retrouve logiquement en premier celles du personnel, qui ne sont pas seulement des charges, mais aussi un investissement. Elles sont encore en augmentation constante du fait de la nécessité de pallier les absences diverses du personnel liées à la COVID-19 qu'il a fallu remplacer afin d'assurer la continuité du service public de la part d'agents toujours en première ligne face à la pandémie. De même, il faut noter de notre côté avec satisfaction la présence de nouvelles créations de postes dans différents domaines tels que l'éducation, la petite enfance, le sanitaire et social, les services techniques, etc. Parallèlement à ces créations de postes nécessaires, nous noterons toutefois la difficulté de recruter dans certains secteurs où les agents se retrouvent en temps partiel en dessous du SMIC. Là comme ailleurs, nous pensons que des solutions doivent être trouvées pour retrouver une attractivité à ces métiers, ce qui passe a priori par des augmentations de ces temps partiels, euh, de gagner de meilleures conditions de travail et faire en sorte que personne ne se retrouve en, tout, en dessous du SMIC dans toute la mesure du possible. Enfin, il conviendra de rester vigilant quant à la création de contrats de projet qui doivent rester de nature exceptionnelle, sans se substituer au recrutement d'agents titulaires. Concernant les dépenses, on notera par ailleurs, comme évoqué par Jonathan Bouquet, la baisse bien involontaire de plus de 40% des dépenses d'équipement, du fait là encore de la crise sanitaire qui a considérablement freiné la réalisation et l'étude euh, et de la réalisation de travaux engagés. Enfin, nous regrettons toujours de devoir octroyer un euh, versement au titre d'une contribution aux écoles privées rendue obligatoire par la loi. Malgré ce contexte encore difficile, on observe que la ville garde toujours une situation financière saine avec un endettement qui reste maîtrisé puisqu'il euh, baisse légèrement. Cela va permettre d'engager les nécessaires dépenses d'investissement dont notre ville a tant besoin pour la transition écologique, démocratique et sociale à travers diverses réalisations telles que notamment, je citerai un peu en vrac, les extensions et restructurations programmées de groupes scolaires, la création de nouveaux équipements d'accueil aux jeunes enfants, sans oublier les équipements sportifs, l'aide à la construction de logements sociaux, la conservation du patrimoine, la mise en accessibilité des équipements et la rénovation des bâtiments, et je n'oublie pas la mise en œuvre du budget participatif avec la mise en place de l'Assemblée citoyenne samedi prochain, sans oublier bien sûr les dépenses liées à Villeurbanne, capitale française de la culture, qui donnera lieu à plus de 800 manifestations euh, euh, l'an prochain. Au final, vous l'aurez compris, nous approuvons les orientations générales de ce budget tel qu'il nous est proposé. Je vous remercie de votre attention.